Le métier consiste à analyser des audiences télévision, mais aussi des audiences internet dans le cadre de faire soit des analyses ponctuelles par rapport à des événements spécifiques comme les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques, la protection des publics par rapport à des émissions qui peuvent porter préjudice à eux, ou soit faire des analyses internet dans le sens où voir comment se propagent les fausses informations, le contenu haineux et protéger les publics dans ce sens-là. Ce qui me plaît le plus dans mes métiers, c'est pouvoir utiliser des... mes connaissances scientifiques et sociales pour, euh, disons, le bien commun, pour euh, aider euh, les publics à être plus protégés, pour euh, aider euh, le marché à être plus concurrentiel et être plus juste pour tous les acteurs euh, qui le comprend. C'est une bonne question, j'utilise toutes mes compétences qui ont été apprises à TSE, que ce soit dans le sens économique, j'utilise régulièrement mes connaissances en économie de la concurrence, en économie industrielle, en macroéconomie et microéconomie, mais j'utilise aussi toutes mes compétences du, mater, du master en statistique, euh, mes connaissances en statistique théorique, en théorie des graphes, en, en économétrie pure, euh, voilà, absolument toutes mes compétences. Grâce à TSE, j'ai eu la chance de faire beaucoup de stages pendant mon parcours. J'ai pu avoir des stages variés en écologie, en, en tant que biostatisticien, au CNRS. Et ce qui a fait que euh, mon profil était rendu attractif pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Et Des activités comme le BND m'ont permis de prendre contact très tôt avec cette institution. J'ai pris contact avec eux pendant mon année de L3, j'ai candidaté vers eux et ça leur a permis d'avoir euh, mon contact et mon profil et de voir mon intérêt au fil des années et de m'embaucher euh, finalement. Pour quelqu'un qui voudrait faire le même métier que moi, c'est-à-dire quelque chose dans le public, il voudrait surtout montrer son appétence aux recruteurs pour des sujets sociaux, pour montrer qu'on est là vraiment pour, dans l'intérêt du public, dans le but de mobiliser nos connaissances pour, pour, la, pour la cause commune. C'est vraiment, la, je pense, la le le plus important qu'il cherche en dehors des compétences techniques. Euh, pour moi, le bien commun, ça représente le, le centre de mon travail. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai intégré le TSE, c'est son slogan et je pense que c'est ce qui guide un peu ma motivation à me lever tous les jours à aller travailler.